L'affaire des 94 milliards du TF 1451 dit que la justice a rendu l'ordonnance de réappropriation des 285 hectares à la famille de Feu bagourdiaye C'est un acquis de justice. Pour avoir ressuscité donc les périmètres du TF 1451 aux héritiers et satisfait à notre requête en vue d'une stabilité sociale, par m'avoir autorisé au nom de la famille de Fon-Bagourdiaye, sous-entendu que. La famille femme bagouni installée à l'office, propriétaire des terres 1455, une continuité de 158 hectares, victime d'une exploitation, d'un état de concussion qui met en cause des procédures intentionnées dans le but d'accaparer ou de détourner des propriétaires légitimes leurs biens et leurs héritiers. Nous disons que la famille femme par la voix de son coordinateur mandataire Habilité par la procuration notariée, qu'elle est disposée et disponible à recevoir toutes les parties prenantes au fin d'une régularisation parce qu'il nous a été demandé de contribuer à la stabilité sociale, de retrouver la paix dans le dialogue. Nous pouvons, en conclusion, déclarer que la justice sénégalaise a bel et bien vidé le dossier par une ordonnance au recevoir des domaines des impôts à 100 000 francs par jour de retard et de réinscrire les 258 hectares.